bonjour à tous allez un grand merci déjà pour tous vos messages qui étaient très très très chaleureux avec la reprise de l'expresso ça fait vraiment plaisir aujourd'hui dans l'expresso on va parler de games workshop de jeux de plateau de propositions pour les petits et puis si on a le temps on abordera un petit peu de bandes dessinées. allez c'est parti Des hommes est terminé, le temps des orques est arrivé. Et eh oui, une grosse semaine principalement dédiée au Seigneur des Anneaux avec euh, la bataille d'Osgiliath euh, pour euh, Games Workshop. Euh, on y retrouvera 54 figurines, dont Faramir, Mandir, euh, Domrod, euh, mais surtout hein, euh, Gotmog, sur son euh, Warg et euh, des trolls du Mordor. Il y aura également des décors, une zone de jeu et un livret qui fait quand même 224 pages avec des scénarios et les profils qui s'y collent. Euh, pour vous lancer dans le jeu mythique, ça vous coûtera 160 euros. Vous pourrez également compléter, en fait, cette sortie avec quatre armées qui seront chacune à 67 euros et puis on aura une petite boîte avec L-Ronde à la fois piéton et cavalier à 35. Alors, c'est clair que j'aimerais pouvoir m'y remettre. Hein, euh, j'ai une belle collection à la maison. Je pense que je vais la ressortir mais à titre personnel parce que pour la page, euh, clairement, j'ai pas le temps de tout faire. Côté Horus, euh, en plus du set d'armes, on aura de très beaux Prédators euh, avec ses configurations multiples, un hein, canon laser, graviton, lance-flammes, bref, de quoi faire euh, la cuisine. Perso, je dois avouer que je suis beaucoup plus sensible hein, au design des armes lourdes dans l'âge des ténèbres que je trouve quand même plus bestial et épuré. Bon, c'est clair que ça nous change du style très très rococo hein, des sorts de bataille. On sera là sur une proposition qui tournera aux alentours de 55 euros éditeur. Côté Underworld, on notera également la sortie euh, des Carnelus euh, de Drôme, euh, qui représente une alternative ritualiste à l'adoration violente de cornes. La bande qui récupère des marqueurs de dîmes de sang en infligeant ou en subissant des dégâts au cours des batailles, puis qui peuvent les dépenser dans des puissantes aptitudes, comme l'action unique de Dorme qui plonge les alliés et les ennemis dans une frénésie sanglante. C'est plutôt sympa. Dans ce kit, on aura 3 figurines, 3 cartes de combattants et puis 66 cartes de jeu. On sera aux alentours de 34 euros et vous aurez également la possibilité de récupérer tout ça euh, sans les figurines. Et pour 40K, enfin, euh, ben, pour compléter le codex, on retrouvera les cartes techniques du démon du chaos. Et là, on tournera aux alentours de 22 euros. C'est fini pour Games Workshop. Allez, on passe au jeu de plateau. Avec une surprise, Twilight Inscription, qui est un jeu Roll and Write, épique, pour 1 à 8 joueurs et qui offre une expérience différente de tout ce que Fantasy Fly Game a fait auparavant, avec un pool limité de ressources à votre disposition. Vous devrez gérer avec soin la navigation, l'expansion, l'industrie et la guerre pour accumuler des points de victoire et gagner votre droit au trône de Mekatol. Rex. twilight uh, inscription est donc euh, un jeu roll and write compétitif chacun euh, dispose d'une fiche identique navigation expansion industrie affrontement sur laquelle il va écrire du coup avec un feutre effaçable à sec tout au long de la partie les joueurs marquent euh, leurs fiches des diverses manières euh, en fonction de leur choix stratégique et euh, dans le but de gagner le plus de points de victoire possible évidemment le joueur qui aura accumulé le plus de points en fin de partie sera celui qui sera le vainqueur. Je trouve que c'est une belle proposition, on a les 24 factions de l'univers de l'Imperium qui seront présentes et la boîte sera accessible pour un petit peu moins de 60 euros. Sinon, côté Zombicide, on aura Fort Hendrix, qui est une extension pour Zombicide 2ème édition, ajoutant de nombreux éléments de jeu, notamment de nombreux survivants et de nouvelles règles avancées. Il vous permet surtout de jouer une campagne avec 10 scénarios qui sont liés les uns aux autres. Là, on sera sur une base de 50 euros et on retrouvera également les soldats zombies qui, euh, en tout cas, n'ont pas euh, oublié, ou complètement oublié, comment on manie euh, une arme. Euh, cette sorte de zombie a été introduite justement dans la boîte de campagne euh, de Fort Hendrix. Euh, C'est une boîte qui contient 6 zombies, avec euh, deux poses différentes. Et là, on sera sur un prix d'à peu près euh, 13 euros. Comme ça, vous pouvez avoir les zombies sans acheter forcément euh, l'extension. C'est plutôt intéressant. Côté jeu de plateau qui mute, on a Kwart qui est en train de faire sa mue euh, avec un jeu de cartes du coup familial dans lequel vous devez peindre le plus beau serpent à plumes euh, du temple. Le serpent Kwart euh, est composé d'une carte tête, euh, d'une carte queue et de 8 cartes corps. Une partie se déroule en rounds euh, et euh, il y a plusieurs façons de remporter la victoire. C'est à partir de 10 ans, pour des parties de moins de 30 minutes, de 1 à 4 joueurs, ça vous coûtera 16 euros, et euh, franchement, c'est joli. Et enfin, pour conclure, une proposition pour vos enfants, c'est Dodo chez Loki, qui est un jeu de mémoire coopératif, dans lequel vous devez sauver l'œuf de Dodo, en construisant euh, des passerelles, jusqu'au bateau où il sera mis en sécurité. L'objectif, c'est de construire toutes les passerelles et le bateau attend pour récupérer l'œuf. Ainsi, ben, il pourra glisser tranquillement jusqu'au bateau pour gagner la partie. Bien entendu, tous ensemble, hein, c'est du cop. Vous pouvez commencer euh, au, au sommet de la montagne et euh, quand l'œuf se met à bouger, ben, c'est parti. Il y a plutôt une belle mise en scène. Euh, c'est à partir de 6 ans pour 1 à 4 joueurs. On nous promet des parties de 30 minutes max. On est sur 32 euros et puis ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a du volume en fait dans ce qui nous est proposé. Hein, c'est un plateau qui, qui se construit du haut de la montagne jusqu'en bas. Euh, donc voilà, je trouve que c'est plutôt, plutôt quali et euh, j'aime bien en fait ces passerelles qui permettent d'initier euh, les plus jeunes euh, au jeu et à la réflexion. Et puis comme c'est du coop, bah, normalement il n'y a pas de frustration. Allez pour terminer cet expresso, je voulais attirer euh, votre attention sur euh, ce euh, Batman euh, Justice euh, Buster qui, euh, euh, qui vient de sortir. Donc il y a deux couvertures euh, euh, qui sont proposées. Il y a une couverture alternative, moi j'ai choisi celle-ci. Euh, franchement c'est un parti pris euh, vraiment engagé. On n'est pas sur un reboot de Batman, on est sur une vraie proposition. Euh, c'est du manga, euh, ça sera en plusieurs tomes, là on est sur le tome 1, c'est chez Pika Edition. Euh, je reviendrai sans aucun doute euh, sur euh, cette proposition dans une présentation exclusive. Et puis j'attire également votre attention sur Étoile Perdue qui euh, se clôture avec euh, son troisième tome, ils avaient dit que ce serait en trois tomes, euh, là aussi je vous ferai une présentation euh, complète des trois œuvres. Voilà, j'ai fini pour cet expresso, je vous donne rendez-vous ce week-end sur Twitch. Je vous l'ai déjà dit, je vais utiliser ce média pour pouvoir streamer parce que YouTube n'accepte pas pour l'instant mon débit. Mais en tout cas, on a fait des tests avec la commu et sur Twitch ça fonctionne très bien. Donc je vous donne rendez-vous ce week-end, soit samedi matin, soit dimanche matin, histoire de faire un petit blabla et puis de se retrouver dans l'intimité. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour le type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao